Bon, Pierre-Antoine, Martin, parlez-moi de, de votre voyage en Inde. Bonjour, moi c'est Pierre-Antoine. Nous on est parti en Inde au mois de janvier de cette année, en fait, de, de 2010. Et on, on s'est fait un petit itinéraire, on est arrivé à New Delhi. Puis ensuite on a commencé à descendre vers le sud en train au départ. Puis ça a pris environ euh, une trentaine d'heures. Quand on, on est parti. Peut-être une quarantaine ouais. en enfin, fait. On est parti de Delhi pour se rendre jusqu'à. Goa. Goa. État Goa. Ouais. Parce qu'on a passé au moins, en deux nuits environ, dans le train. Donc, en une quarantaine d'heures. Puis, le train avait du retard. C'est inévitable que le train prenne du retard en Inde. Puis, à Goa, on est arrivé dans la nuit. Ouais. Il faisait chaud. Goa, c'est la plage. Puis, on n'est pas resté très longtemps à Goa parce que, parce que ça nous convenait plus ou moins. On préférait aller ailleurs. Fait qu'on est descendu au sud encore. Qu'est-ce qui vous convenait pas à Goa? Euh, euh, trop de monde. Oui, trop de On a cherché la tranquillité. Hein? Ce qu'on a trouvé un petit peu plus loin sur la côte, un petit peu plus au sud. Puis après, vous êtes arrivés où? Après, on est allé. On a passé un petit bout de temps à Gokarna, qui est encore dans. encore, C'est encore dans l'État de Goa? Non. non. C'est à la limite de l'État du Karnataka. Ouais. Un petit peu plus au sud. Puis là, c'était bien, on a fait un peu de plage, puis euh, quand on s'est euh, lancé de la plage, on a commencé à descendre encore plus au sud, jusqu'à... Cochin, Cochin ouais. Cochi, ou cochin. cochin, en anglais, Cochin. Je sais pas, mais quel est... Vous êtes resté combien de jours, là-bas? Euh, ensuite, à Cochin, on est resté au moins une semaine. Il mmh. faisait tellement chaud, c'était euh, épouvantable. C'était euh, presque insoutenable, la chaleur, là. Puis en c'est là où on a été le plus au sud dans notre voyage. On a commencé à remonter après ça. Euh, quelle ville vous a le plus marqué? Dans les villes. Oui. Varanasi. Varanasi était très spécial. Hein. Oui, -ce pourquoi? C'est à Varanasi euh, vers la fin du Qu'est-ce qu'il y avait de spécial là-bas? Ouais. Ben, le mélange de tout. Hein. Oui, les, les... les... les... les... les rituels. Euh... C'est considéré comme euh, une ville sainte. Ouais, ville sain. ouais. C'est beaucoup d'activités. Varanasi aussi pour le Gange, pour le, la rivière qui est là, euh, pour les toits, pour euh, pourquoi donc. Pour toutes ces raisons-là, pour les couleurs, pour les odeurs, ça ressemble à ça. Puis après vous êtes revenu, puis là vous êtes arrivé à Singapour. Ouais, on est visité de ma soeur à Singapour, ma sœur à Singapour. Bien, eh yeah! ouais. hey, merci les gars. Ça, ça fait plaisir. Ouais. Si jamais ça vous avez le temps de faire des lectures en français, vous pouvez toujours consulter notre ouais. blog. Oui, donc je laisse ouais. le lien du blog hein, pour que ouais. les gens puissent aller consulter après. Merci! Salut.